...de décembre 2002. Alors, la, euh, cette campagne a été lancée par la tendance marxiste internationale, donc en France, le journal est, est Révolution. Je dirais que la première responsabilité euh, du mouvement ouvrier français, de la jeunesse euh, de France, est de dénoncer, de réfuter la campagne de mensonges et de calomnies qui se déversent dans la presse française, pratiquement toute la presse française officielle, les grands médias, qui présente le Venezuela comme une dictature sanguinaire, euh, je ne vais pas répéter les arguments, ça a été dit, qui présente Gaïdo comme un démocrate, et qui présente en gros la situation au Venezuela comme le combat de la démocratie contre euh, la dictature. C'est un point de vue qui se répand dans la presse, sans arrêt dans les médias, sur les plateaux de télévision, et la première responsabilité de, de, de toutes les organisations de gauche et du mouvement ouvrier français est de réfuter faits et chiffres à l'appui ces mensonges, ces mensonges qui finissent dans la tête des, de beaucoup de, de gens. Donc c'est notre responsabilité d'être plus nombreux euh, à, à, à expliquer ça. Euh, c'est évident que si Gaïdo arrive au pouvoir, que si ce coup d'État, si cette tentative de coup d'État est victorieuse, ce sera une catastrophe pour le peuple de, du Venezuela. Euh, licenciement massif de fonctionnaires, privatisation de toutes les entreprises nationalisées. Euh, Gaido a donné son programme, c'est un programme archi-réactionnaire qui aggravera les conditions de vie déjà difficiles de pas mal de Vénézuéliens du fait de la crise économique. Et ce sera une catastrophe également pour les peuples de toute l'Amérique latine. Et ce sera une intensification du danger qui pèse sur la révolution cubaine. Je ne veux pas développer davantage ces arguments parce que je sais qu'avant et après moi, des choses, des choses semblables vont être dites. Je voudrais juste conclure sur un point. Comment combattre ce coup d'État Bien sûr, on peut contribuer, nous, à combattre ce coup d'État à l'échelle internationale, mais c'est bien sûr au Venezuela que la chose se joue. Et je voudrais juste lire deux paragraphes, ça va être très très rapide, de ce qu'en qu disent nos camarades vénézuéliens, c'est-à-dire la section vénézuélienne de l'international à laquelle j'appartiens, la tendance marxiste internationale, je vous lis, et, et je termine là-dessus. Galido a ouvertement appelé à un coup d'État, a soutenu la saisie des avoirs vénézuéliens et a demandé aux Américains d'intervenir militairement. Il trahit le peuple vénézuélien. Il doit être arrêté et jugé. L'Assemblée nationale, qui participe activement à la tentative de coup d'État, doit être fermée. Les multinationales des pays impliqués dans le coup d'État doivent être expropriées, tout comme les avoirs des oligarques vénézuéliens qui participent à cette nouvelle offensive contre révolutionnaire. Les grandes propriétés terriennes doivent être transférées aux paysans. L'ensemble des grands leviers économiques doivent être, de ces grands leviers économiques, doivent être placés sous le contrôle démocratique des travailleurs et des paysans, dans le cadre d'un plan de production démocratique qui permettra de résoudre la crise actuelle et de répondre aux besoins les plus urgents des masses vénézuéliennes. Voilà le programme général de nos camarades vénézuéliens. Il me semble qu'ils correspondent à l'objectif fixé par Chavez en 2005 au Venezuela, le socialisme. Pas touche au Venezuela, vive la révolution socialiste au Venezuela et en Amérique latine.